Bonjour à vous, merci d'être venu. Euh, nous sommes ici pour parler de Python et de la CAO. C'est euh, un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi ben Parce que j'ai commencé ma carrière dans la CAO en fait, euh, il y a de ça y a 21 ans. Donc euh, j'ai passé 6,5, enfin 6 années et demie dans, dans le milieu de la CAO et de la simulation numérique avant de passer dans l'embarque et puis la finance de marché. Donc c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, J'ai toujours aimé ça. Alors déjà, la CAO, peut-être que tout le monde n'est pas au fait de ce que c'est la CAO. C'est de la modélisation géométrique. Euh, c'est l'ensemble des techniques et des logiciels qui permettent de faire ça. C'est très utilisé de partout euh, dans l'environnement euh, industriel. Alors des logiciels, il y en a beaucoup. Notamment, on peut citer Katia qui est un des plus gros logiciels au monde fait par Dassault System. Solidworks qui est un peu moins connu, qui est utilisé par les PME et qui est vendu aussi par Dassault. Et après, il y en a toute une série de, de logiciels moins connus, mais qui, qui existent, jusqu'à Rhino 3D par exemple, qui est un petit logiciel qui est utilisé par des gens qui taillent des pierres piercieuses par exemple, ou qui font des bateaux. Alors, <coughs> Dans la CAO et Python, euh, il y a un certain nombre de logiciels dont je vais vous parler. Euh, le premier d'entre eux, c'est Blender. Euh, Blender, c'est un logiciel qui a été créé en 1995 pour faire de l'animation vidéo. Et en fait, il est scriptable en Python. Alors Blender n'est pas tout à fait de la CAO dans le sens où il utilise une, une, une représentation discrète de la géométrie. Mais c'est un, un premier pas. Et il est vraiment intéressant parce qu'il est libre, tout le monde peut le télécharger, l'utiliser et faire des, des choses avec. Et on peut avoir des, des choses très très jolies avec Blender si on sait travailler correctement euh, et le manipuler. Alors par contre il n'est pas d'une interface très facile et il y a un gros travail pour apprendre à s'en servir. Alors ça, ça correspond à ma première expérience en fait C4W. C'est une société qui a été créée en 1998 par une personne qui sortait de Matra Data Vision Et nous avons fabriqué un logiciel de SAO sous Windows euh, qui a été écrit en C++, en OpenGL, euh, en MSC et qui a été euh, bâti sur un modèle OBJECOM, donc euh, entièrement compatible avec les applications Microsoft. Et on a utilisé une bibliothèque de Matra Data Vision qui s'appelle Cascade, dont on va reparler par la suite. En 1999, j'ai intégré le, la notion de scripting dans cette application euh, et on a utilisé pour ça le moteur de Microsoft ActiveX Scripting qui permettait de manipuler des objets COM. Et il se trouve qu'un des langages qui était supporté à l'époque était Python. Et c'est comme ça que moi j'ai découvert Python en intégrant ce scripting. Et dès 2000, c'est devenu l'outil de prototypage euh, d'application euh, qu'on faisait. Chez CKW, ce qu'on développait, c'était un logiciel qui était orienté métier. C'est-à-dire qu'on avait fait un logiciel de CAO vraiment simple en termes d'ergonomie. Et on, pour chaque métier, pour chaque entreprise qui faisait appel à nos services, on lui créait une application dédiée en y rajoutant les fonctionnalités dont la société avait besoin pour éviter de tomber dans les travers des logiciels de CAO de l'époque où il y avait des, des foisons de menus et que personne n'était capable de retrouver les, les bonnes opérations à l'intérieur de, de ces menus. Alors, CKW existe toujours aujourd'hui euh, et continue de, de travailler dans ce domaine-là. Alors, ils ont un peu évolué et ils travaillent beaucoup dans l'impression 3D des prothèses dentaires, aujourd'hui. Donc, c'est un logiciel de CAO qui s'est transformé et qui, maintenant, est, est couplé à des, des imprimantes 3D pour faire des prothèses. Donc on arrive à des, des choses comme ce qu'on peut voir à l'écran euh, avec des outils de réparation de maillage euh, qui sont très intéressants. On peut aussi parler de FreeCAD qui est un peu plus récent et qui lui est, est présenté parce qu'il utilise aussi Cascade. Euh, mais il est entièrement scriptable en, en Python et il est basé sur une euh, sur une implémentation qui a été faite... Euh, de manière très intéressante euh, parce qu'il vous décharge de tout, euh, tout ce qui est graphique, tout ce qui est la complexité de la, de la CAO, euh, ça a été entièrement fait. Alors ça ne se voit pas très bien sur l'écran mais dans la console qui est en dessous, on voit euh, un peu de, de code euh, Python qui peut apparaître dans les constructions et FreeCAD euh, permet de manipuler de, de grands nombres de types de données différentes. La CAO contient beaucoup de, de formats de données très très variables euh, que ce soit STEP, IGES, STL et d'autres. Et donc on peut facilement tout manipuler grâce à ce logiciel. Et ce logiciel est, dispose d'un ensemble de menus qui permet de reconfigurer complètement l'ensemble le, des toolbars disponibles pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Donc là, vous avez un exemple avec un bloc moteur euh, qui, est, qui est présenté. Alors, voici un petit exemple de ce qu'on peut faire dans FreeCAD euh, avec du Python. Donc ça, c'est ce qu'on peut taper dans la, dans la console en dessous. On peut importer FreeCAD par design et par design GUI. Et on peut facilement rajouter des objets avec des constructions. Alors là, j'ai pris le, le choix de construire des, un objet simple, euh, assez basique, qui, euh, qui avec les paramètres par défaut, mais on peut faire des choses beaucoup plus complexes euh, de construction. Alors, FreeCAD est entièrement conçu en utilisant une bibliothèque qui s'appelle euh, Python OCC et qui est euh, dérive de Cascade et de la de, de, la, de Python euh, OCE qui a été fait il y a quelques années. Donc, Cascade, c'est une bibliothèque, un modeleur de géométrie. Donc, c'est tout ce qui va faire les calculs compliqués à la place de l'utilisateur. La géométrie, ça, ça peut déclencher de grands nombres de calculs. Et Cascade a été initialement euh, fabriqué par euh, Matra Data Vision pour remplacer le moteur de calcul d'Euclide, qui était un des softs euh, assez à la mode à l'époque, euh, dans les années 90, et qui était un concurrent de Katia. Alors, depuis, ça a disparu, Matra Data Vision a été revendu mais Cascade a survécu. Matra Data Vision a commencé ses développements en 1989 euh, sur, du, euh, sur des, du C++ qui était un langage tout nouveau et ils avaient mis en place un système avec du scripting, avec du TCL, TK. Euh, il se trouve qu'en 1999, il y a des gens qui ont commencé à travailler avec l'activity Scripting et le Python mais euh, voilà, c'est... Oh. OpenCascade a vraiment démarré en 1999 grâce à sa, son passage dans le monde du libre. Matra Data Vision s'en est séparé. Il y a eu plusieurs sociétés qui ont repris le lead par la suite, OpenCascade SAS, qui était été ensuite à Principia, puis à Euryware, et euh, ce logiciel continue de vivre avec notamment une équipe de développeurs en Russie. Alors. Monsieur Thomas Pavio, euh, qui dans la photo euh, s'affiche au-dessus, euh, c'est la personne qui a transformé OpenCascade, cette bibliothèque C++, en une bibliothèque pour Python. Donc, c'est lui qui a fait tout le travail de portage. Et euh, on peut le remercier de, de, de son travail, parce que c'est quelque chose d'assez euh, titanesque. OpenCascade, c'est quand même plus de 20 000 classes euh, à convertir. Donc, il y, a, il y a un gros, gros travail de sa part pour euh, faire ça. Ça va nous permettre de bénéficier de toute la puissance des API C++ et il y en a beaucoup. Ça va nous permettre de bénéficier des 30 ans de travail des mathématiciens qui sont succédés sur cette bibliothèque, tout en ayant la simplicité du code Python. Et grâce à Python 3 qui a fait des gros progrès en termes de performance, aujourd'hui on peut manipuler assez facilement des des algos complexes avec des boucles un peu longues, etc., en Python 3, sans que ça se ressente euh, de la part de l'utilisateur. Alors, Python OCC est une structure qui est quand même relativement complexe parce qu'il y, y a énormément de blocs. Et ça, c'est dû à l'architecture la, Open Cascade, malheureusement. Il y a euh, trois grands blocs de données. Il y a GP, qui correspond aux primitives graphiques il y a Geom qui sert à manipuler la géométrie au-dessus de ses primitifs graphiques et après il y a toute la partie topologie qui est gérée dans, dans un ensemble de classes euh, qui sont groupées sous le nom de TopoDS. En parallèle de ça, il y a tout ce qui est algorithme. Alors, il y a les api de géométrie, les api de conversion euh, et après tout ce qui est euh, construction euh, topologique avec des outils tels que birette Builder API. Alors ça peut sembler gros, confus, mais vous allez voir que c'est assez simple à manipuler. Par contre, ça nécessite de bien euh, comprendre le modèle de données et, et de s'entraîner. Et après, vous avez tout un ensemble de bibliothèques qui ont été créées pour les besoins de, des utilisateurs. Le, les bibliothèques comme Display qui vont vous permettre de faire de l'affichage ou les bibliothèques comme xcaV qui vont vous permettre de faire des entrées-sorties. Donc la topologie, c'est quelque chose d'un peu compliqué, euh, la notion de topologie est basée sur les vertex, les edges, les wires, les faces, les shells, les solides et les compounds. Alors qu'est-ce que ces choses-là Alors ces choses-là, si je vous montre ici euh, ce, ce cube avec euh, ce bout de cylindre et le point rouge qui est au milieu, le point rouge c'est le point de l'arête, c'est ce qu'on appelle un vertex. Pour vous, c'est quoi la définition de ce vertex Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée dans l'assemblée la, de. Quelle est la définition Oui. Hein un point dans l'espace, effectivement, un point avec des coordonnées 3D. Mais est-ce que ça ne peut pas être aussi autre chose C'est l'extrémité de trois arêtes. Chaque arête a elle-même une définition 3D. Et donc, c'est la, la fin de ce, ce point-là. Il se trouve que dans Cascade, les courbes sont définies comme des courbes paramétriques. Et donc, le, ce point a une coordonnée paramétrique sur chacune des trois courbes. Ce point est aussi à l'intersection de trois plans. Il a donc une coordonnée paramétrique à l'intérieur de chacun des plans. Et en fait, la notion de vertex, c'est l'ensemble des définitions géométriques, qu'elles soient 3D, 2D sur un plan ou, 2D sur une courbe, ou 1D sur une courbe, pardon, euh, de, de ces définitions. Et en fait, la, la structure de Cascade va permettre de stocker ces informations et c'est ce qui va permettre après de faire les algorithmes de, de couture pour faire des, des, des coques, euh, pour transformer les objets en solides, etc. Donc cette topologie, elle est très très complexe et c'est certainement la partie la plus dure à, à comprendre pour les utilisateurs qui rentrent dans OpenCascade. Et je peux vous dire que derrière, il y a une succession de, de personnes de très haut niveau, polytechniciens, normaliens, qui se sont cassés les dents pour créer cette structure de données et la maintenir. Alors, quels sont les principaux formats qui sont supportés par Cascade, par définition Il y a le premier format, c'est BREP, Boundary Representation. C'est le format de base de Cascade. C'est vraiment celui qui est interne à Cascade. IGS et STEP sont deux standards de la CAO. Ce sont des fichiers d'échange. IGS est plus ancien et STEP étant un peu plus récent. Alors STEP, il y a plusieurs normes qui sont supportées. Mais ces fichiers-là vont vous permettre d'échanger avec les autres systèmes de CAO, notamment Katia, Open Inventor, etc. STL, c'est la stéréolithographie. C'est un modèle maillé. Euh, C'est utilisé plus pour faire de, de, de, de l'impression 3D pour ceux qui ont l'habitude. Alors voici un petit exemple de code de ce qu'on peut faire avec euh, OpenCascade et Python. Donc là, qu'est-ce qu'on qu qu fait Bon, y a, on va passer la, la barre des imports. On crée un TOR, donc on utilise une API spécifique qui s'appelle Biret'API Mectorus qui va vous permettre de créer un TOR avec les deux diamètres, le grand diamètre du TOR et le diamètre du cercle qui va faire sa révolution autour du premier. Et on va, grâce à ça, récupérer donc un TOR, un mytorus, qui va être une shape, donc un topo ds face, en l'occurrence. Et après, on va stocker cette shape sous la forme d'un fichier STL. Donc on va très facilement récupérer l'API write STL file dans les bibliothèques de cascade et on va pouvoir euh, s'amuser à faire les, cette écriture de, de ce fichier. Donc, on voit que là, on n'a pas écrit beaucoup de lignes de code pour transformer un objet, euh, d'un du, objet géométrique en un objet maillé et euh, écrit dans un fichier. Là, je vais vous montrer un autre exemple avec un, de, une écriture en step. Donc là, pareil, on crée une boîte. Donc, J'ai utilisé une autre API de construction sur les primitives et on va créer un step controller qui va permettre de, de faire l'écriture et d'écrire cette donnée dans le fichier. On peut facilement donc, en quelques lignes, euh, faire des, des interactions, créer des objets et euh, les permettre d'être lus par d'autres systèmes. Donc là, de l'IGS et du b Tools. Donc là toujours, on est dans, dans, dans des, des API assez simples d'accès, assez, assez faciles d'utilisation. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai pris l'exemple bête et méchant, mais il existe des paramétrages qu'on peut rajouter pour euh, rendre cette euh, écriture euh, plus robuste et mettre plus d'informations. Notamment, on peut mettre des noms sur les, sur les objets, on peut leur donner des couleurs, etc. Alors, les constructions, là je vous donne un exemple de petite construction de géométrie. Donc, c'est une construction de bispline de deux façons différentes. Alors, il se trouve que du point de vue de son architecture, Cascade ayant été conçue dans les années 89-90, l'architecture est assez ancienne et elle utilise un ensemble de types qui ne sont pas des types simples, on va dire. Ce sont des classes, comme TECOLGP aurait euh, un off-point 2D, donc ça c'est un tableau de points 2D. Ils n'avaient pas de template à l'époque dans, dans les moteurs C++ qui soit portables sur toutes les plateformes. Et donc ils ont créé leur propre système de, de classes pour euh, remplacer les templates. Et donc on a un système qui est un peu lourd, donc il faut créer ces types de tableaux spécifiques pour y stocker des points 2D qui sont euh, stockés avec des coordonnées. Et après, on a une API, on lui passe ce tableau de points, on lui, doit, on lui demande de donner une bispagne correspondante. Donc, c'est assez facile. Là, dans le deuxième exemple, qui est juste en dessous, on va faire de l'interpolation. Donc là, on va demander d'interpoler les points par une bispagne. Donc, ce sont des algos qui sont assez complexes. Euh, en termes mathématiques, ça fait des gros calculs matriciels. Euh, mais... Tout est automatisé et simple d'usage et facile même pour un novice qui n'a pas les connaissances mathématiques requises. Donc, on peut facilement faire des constructions géométriques. Alors Après, il y a toutes les constructions de primitives. Et là, on rentre dans les, dans les objets un peu plus complexes avec des faces euh, comme les boîtes, les cônes, les cylindres, les prismes. Faire des révolutions, des sphères. Euh, des sweeps, euh, des torus. Donc tous ces objets-là, on peut les construire assez facilement. Donc il y a des API qui sont dédiés et qu'on peut euh, manipuler avec une certaine aisance. Voici un exemple de primitive qu'on peut créer euh, facilement. Euh. Donc celle-là, je les ai créées euh, via FreeCAD, euh, qui utilise donc euh, les Python OCC. Donc là, vous avez principalement les, les, les objets qu'on peut avoir. Alors il se trouve que les cônes, on peut faire des cônes tronqués ou des cônes complets. Ça, après, ça dépend du paramétrage que vous leur donnez. Mais voilà, on peut facilement créer des objets en quelques lignes. On a bien sûr toutes les opérations booléennes qui permettent de faire des constructions. Donc euh, le, euh, enlever une partie à un objet, euh, souder des objets récupérer les parties communes, faire des sections d'un objet. Donc toutes ces choses-là, on peut le faire. Et ce sont des, des algos qui fonctionnent sur des types très complexes. Euh, vous pouvez faire la section par un plan, mais si vous voulez faire des sections avec des surfaces beaucoup plus complexes, avec des formes plus étranges, comme des sphères ou alors des NURPS, vous pouvez parfaitement, ça fonctionne. Voici un petit exemple d'opération euh, booléenne avec euh, même des filets, donc là je crée des, des objets, euh, une box, euh, je vais appeler l'API filet sur la box, je vais rajouter toutes les edges, donc toutes les arêtes de la box dans le, dans le filet, je vais lui demander de faire un filet avec une taille de 20 sur cette boîte. Donc ça, ça va assez vite à faire, c'est assez simple et ça permet en quelques lignes bah, de récupérer une boîte sur laquelle on, on va enlever toutes les arêtes. On va, on va créer un, une notion de filet pareil on peut fusionner des shapes assez facilement donc on crée deux boîtes et on va passer ces deux boîtes à l'algo fuse et il va permettre de faire une boîte fusionnée ensuite on peut faire des, de nouveaux des et on peut faire des, des, des choses plus évoluées sur ces, sur ces objets donc tout ça, c'est relativement facile d'accès. C'est tout l'intérêt de Python associé, c'est de, de rendre simple des opérations qui, mathématiquement, sont extrêmement complexes. Voici un exemple d'opération bouléenne. Donc le, le petit cylindre auquel on a retiré un bout a été fait avec le cut. Et là, sur l'opération bouléenne, euh, sur le, le gros exemple, donc il y a un cube, un cylindre, euh, sur lequel j'ai fait une fusion et auquel j'ai rajouté un filet après sur, euh, sur un morceau du cylindre. Alors la question du pourquoi, euh, j'ai souhaité parler un petit peu de, de Python au CC. Ce qui en fait un grand intérêt, c'est aujourd'hui, euh, depuis que Macron est passé président, il a fait voter un certain nombre de lois dans l'enseignement et notamment l'apprentissage de, la, de tout ce qui est algorithmie euh, à l'école. Donc euh, au collège, maintenant, ils ont l'obligation d'apprendre l'algorithmie avec Scratch. Et au lycée, ben, euh, ils enseignent maintenant le, le Python. Dès la classe de seconde, il y a les, les profs de maths sont habilités à enseigner l'algorithmie en utilisant Python comme, euh, comme langage. Et ça a fait qu'au lycée aussi, on apprend la géométrie, on apprend un certain nombre de choses et il se trouve que tout est enseigné de manière théorique et ayant des donnant des cours euh, et notamment des cours à des, à des jeunes qui sont actuellement au lycée je me rends compte que euh, manipuler cette géométrie euh, avec python ça leur permet de travailler leur, leur algorithme mais ça permet aussi de rendre concret un certain nombre de concepts qu'ils ne voyaient que de manière abstraite pendant leurs cours de maths et donc j'ai trouvé très intéressant de parler de, de Python CC, qui est une vieille bibliothèque. Hein. Elle est, ça fait de nombreuses années que ça existe. Mais elle, est, elle, elle représente aujourd'hui quelque chose de nouveau pour l'enseignement, euh, que ce soit au lycée ou même post-lycée, pour les gens qui font des études euh, plus mécanique ou euh, architecture. Mais elle présente un, un bel intérêt parce qu'elle permet de mettre en œuvre des, des connaissances et de rendre concret des choses qui, qui ne l'étaient pas. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, euh, je donne des formations chez Global Knowledge, notamment, il euh, y a beaucoup de, de gens qui ont des formations scientifiques, qui sont euh, donc euh, des personnes qui viennent d'environnements divers et variés, euh, qui se mettent à devoir écrire des programmes. Alors, pas des gros programmes, mais des bouts de code, des algos, qui vont être ensuite industrialisés par des développeurs. Mais il se trouve que euh, ces gens-là n'ont pas de formation scientifique, euh, enfin n'ont pas de formation informatique à la base. Euh, on leur a appris souvent à faire du VBA, du VBA dans Excel pour faire des macros et quelques petits calculs. Et on les amène à devoir écrire des vrais algos. Et donc à ce moment-là, ils, ils commencent à se poser la question comment est-ce qu'on fait pour apprendre à, à écrire un, un programme Alors, Essayer de les lancer directement sur des langages comme du C, du C, c'est peut-être un peu compliqué. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde et ça ne rentre pas dans leurs besoins métiers. Or, il se trouve que Python est un langage qui est simple à apprendre, qui correspond euh, grâce à toutes ces bibliothèques, qui va couvrir tous leurs besoins. Et on se retrouve donc avec des gens qui viennent d'horizons divers, comme SFR pour les ingénieurs réseau qui se mettent à faire du code Python. Ou alors ben, des, des gens qui viennent de, de sociétés qui font euh, de la simulation numérique, qui font de... de du, du calcul de structure, euh, qui vont faire de l'architecture, qui vont avoir des besoins euh, ponctuels, et notamment de, de construire ben, des, des objets de géométrie, des maillets, et euh, éventuellement après de faire du calcul sur ces maillages. Et donc euh, ces gens-là, on peut facilement, grâce à Python et à Python OCC, ben, leur, leur rendre concret l'apprentissage de l'algorithmie, la, de en leur donnant à travailler sur des, des choses qu'ils maîtrisent par ailleurs. Ça permet de rendre concret cet apprentissage. Et le dernier point, c'est aujourd'hui, les logiciels de CAO, ça existe, il y en a plein. La majorité d'entre eux sont extrêmement chers. Katia, euh, la licence est très chère. Euh, SolidWorks aussi, pour une PME, ça peut être un coût euh, assez important. Et les besoins en CAO sont souvent euh, faibles. Ça veut dire que les gens en ont besoin ponctuellement, mais ils n'en ont pas besoin tout le temps. Et donc, payer une licence à 10 000 euros euh, par an, SolidWorks euh, pour un logiciel qu'ils vont utiliser une heure par mois, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible, aujourd'hui, de leur proposer des solutions alternatives, avec notamment des solutions à travers le web euh, Et, et c'est là que Python devient intéressant, c'est qu'on peut facilement créer des applications web en python avec OpenCascade on peut avoir tout ce qui est euh, gestion de la géométrie et leur fournir un, un rendu, un service euh, ponctuel à travers le web et la, la, la raison aussi c'est que des logiciels comme FreeCAD qui sont gratuits n'ont pas forcément une très très bonne ergonomie euh, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé d'utiliser FreeCAD l'ergonomie c'est très discutable hein. Euh, et il y a sur, euh, sur le marché, il y a toujours eu des besoins de gens qui ne veulent pas se prendre la tête avec les menus très complexes des applications. Même FreeCAD, très, très rapidement, c'est quand vous commencez à ouvrir les toolbars, vous commencez à avoir plein d'icônes, plein de toolbars, ça devient très compliqué. Alors que la plupart des gens ont, ont des besoins relativement simples sur la CRO. Euh, notamment, dans mon expérience personnelle, j'ai travaillé avec des gens qui faisaient des roulements à billes. Euh, avec une équipe euh, dont le but était de fa fabriquer des, un sauveur d'usure euh, et de fatigue de roulement à billes. Donc on, euh, le but, but c'était, euh, vous avez un client qui vient avec un besoin, euh, par exemple fabriquer une boîte de vitesse, et il, il demande au commercial de la société, qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme boîte de vitesse, euh, et quelle va être sa durée de vie. Et donc le commercial, lui, il va commencer à prendre les... dans, sa, dans sa boîte d'outils, interne de la société, il va commencer à prendre ses roulements à billes, mettre ses roulements à billes sur des axes, euh, donc commencer à modéliser une, une boîte de vitesse et suite à ça ils vont générer un, un fichier pour un solver qui va faire des calculs et qui va dire voilà ta boîte de vitesse a une durée de vie de 5 ans, euh, les pièces qui vont s'abîmer ça va plutôt être ces pièces là, elle va permettre de supporter telle contrainte en entrée, telle vitesse de, de rotation etc. Et, ces, ces gens-là, euh, quand j'ai commencé à travailler avec eux, ils étaient dans un mode où euh, il y avait un ou deux euh, euh, travailleurs qui avaient accès à un logiciel de cerveau qui faisait donc, euh, la, la mise en données 3D euh, pour les ingénieurs technico-commerciaux. Le, les fichiers étaient fabriqués, générés, envoyés à une équipe qui faisait du calcul de solver. Et euh, après, moi j'étais intervenu pour faire tout ce qui était la partie reporting, ça veut dire euh, récupérer les résultats du solver et générer ben, des, des rapports sous la forme de fichiers excel avec des tableaux, avec des, des jeux de données euh, pour que l'ingénieur technico-commercial puisse présenter ces informations là aux clients. Et ça euh, c'est quelque chose qui a une chaîne un peu complexe qui a fait intervenir beaucoup de gens avec des dépendances et ils ont essayé de simplifier ça donc ils se sont intégrés dans FreeCAD euh, pour permettre, euh, à partir de FreeCAD, d'apporter la, la boîte des, des objets euh, qui étaient disponibles dans la société. Euh, pouvoir faire cette construction euh, avec des moyens simples et une interface la plus épurée possible pour mettre des axes, pour mettre des roulements, pour mettre euh, toutes ces informations-là. Euh, stocker les informations physiques sur les éléments, générer automatiquement le fichier de, euh, du solveur, faire le calcul en interne avec la bibliothèque qui était rattachée à FreeCAD, et générer le rapport depuis FreeCAD et générer le, dans la partie graphique par exemple via des, de la colorisation des informations sur quelles étaient les parties qui fusaient le plus rapidement. Voilà donc ça ce, ce type d'outils, ce, ce type de besoin, il existe et il y a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui n'ont pas de solution. Donc ça fait partie de, de ces choses que des gens qui ont l'envie, qui ont le, le potentiel et qui connaissent à la fois Python euh, et Open Cascade pourraient répondre euh, au point, euh, à l'unité. On peut facilement faire des, des choses de ce côté-là, donc il y, y a un marché qui est disponible et qui reste accessible pour ceux qui le souhaitent. Alors pour ceux qui voudraient me contacter, euh, mes coordonnées s'affichent en haut, la, le, toute la présentation sera disponible sur le site de, de, de la PyCon. Et sinon, si vous voulez me contacter via ma société, c'est toujours possible aussi, euh, soit sur le site de la société, soit sur euh, le blog. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez des questions, oui Alors, il y a une communauté. N'hésitez pas à... à répéter la question pour qu'elle puisse passer à la Ah oui, euh, d'accord. Euh, donc, euh, à la question, est-ce qu'il y a une communauté derrière Oui, il y a une communauté qui fait la, la maintenance à la fois de Cascade et de Python OCC. Donc, il y a deux, deux communautés. Euh, ce sont deux euh, Open Cascade donc, il y a une société qui gère Open Cascade et qui fait les développements. Et il y a une communauté qui est basée derrière Thomas Pavio, qui fait la maintenance de Python OCC. Après, sur les outils de construction euh, tels que les vistes enfin ce genre de choses là, euh, je ne connais pas tous les outils qui sont disponibles sur, euh, sur Python et Cascade. Donc là-dessus, je ne peux pas vous dire si ce type d'outil est faisable, enfin, est, est disponible. Faisable, ça l'est. Il n'y a pas de souci, on peut faire les constructions avec des suites ce genre de choses. Ça, je ne peux pas vous le dire. Je, je ne suis pas allé aussi loin avec OpenCascade récemment. Mais vous pouvez toujours importer un, un fichier et le, le transformer euh, pour l'agrandir, etc. Si vous, vous avez des besoins particuliers. Après, sur la construction, moi, je l'ai fait sur les roulements à billes euh, pour la société d'Enfricade. Euh, et j'ai fait tous les, tous les systèmes de construction de ces, de ces roulements à billes dont certains avec des formes un peu tordues, mais euh, ça se fait très, très bien, c'est pas, pas forcément compliqué. Je suis d'accord, il n'y a pas de bibliothèque toute prête comme ça. D'autres questions Oui C'est pas que c'est incompréhensible, FreeCAD, c'est juste que c'est compliqué. Mais c'est la majorité logiciels de ça ont des interfaces compliquées. Que, euh, que, que, je pense qu'ils ont un gros intérêt, notamment aujourd'hui où on est tous sur des, des modes euh, où on se déplace beaucoup. Euh, par exemple, le logiciel dont je vous parlais pour les technico-commerciaux pourrait parfaitement être un logiciel présenté sur une tablette euh, chez un client. Ça, justement, il y a un marché sur ce type d'application qui aujourd'hui n'est pas couvert par les grands noms de la CAO. Alors, après, NSHEP, je ne le connais pas, euh, je ne l'ai jamais manipulé, donc je ne pourrais pas vous en parler. Ce je... n'est pas, pas un sujet que je maîtrise. là. Moi, ce qui m'intéresse dans la CAO, c'est la partie mathématique. Je dois avouer que j'aime bien les maths. Et euh, c'est quelque chose. J'ai travaillé dans les tripes en C de, de Cascade euh, au début de ma carrière. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est la partie mathématique, euh, tous ces algos complexes, euh, et notamment tout, tout ce qui est couture de shape, euh, réparation de CAO. Parce que quand vous avez des échanges entre les systèmes de CAO, euh, rarement ça se passe bien. Il euh, y a toujours des problèmes et réparer des CAO, euh, notamment quand vous faites du calcul numérique derrière. Euh, mon, de, mon deuxième job, c'était chez ESEE Group, ils font du crash test de voiture et euh, ils récupéraient des CAO envoyés par des clients et souvent les CAO avaient des, des problèmes, euh, elles étaient bien lues dans le format d'origine euh, Katia ou, euh, ou autre, mais quand ils les transféraient pour les échanger, ils nous les envoyaient en STEP ou en IGES et on avait beaucoup de problèmes avec des, des fermetures de face qui étaient... Euh, mal fait. il y avait un gros travail de réparation qui était nécessaire avant de pouvoir lancer le maillage calcul, euh, soit surfacique, soit volumique, pour pouvoir ensuite faire le crash test de voiture. D'autres questions Bon, bah merci à vous.